De la mi-mars à la fin avril, c'est le temps des sucres dans les érablières de la réserve de la biosphère du Mont-Saint-Hilaire. La sève est récoltée des érables, puis bouillie pour en faire du sirop. Au mois de mai, les érablières accueillent ensuite le cortège des fleurs printanières qui enjolivent le parterre forestier. C'est dans ces habitats que l'on trouve la plus grande biodiversité du Québec. À l'automne, la forêt offre un spectacle splendide avec ses jaunes, ses oranges et ses rouges chatoyants qui attirent des visiteurs de partout.